Il est 14h01, alors je vous souhaite officiellement la bienvenue. Nous allons débuter notre présentation. Alors aujourd'hui, Évaluer avec Moodle, participer. B. Alors pour ceux et celles qui étaient présents avec nous la semaine dernière, nous allons un peu plus loin, nous allons plus en détail. Nous avons avec nous des invités qui vont nous présenter leur façon de faire pour vous aider à voir comment vous aussi vous pourriez évaluer avec Moodle. Alors je suis en compagnie de mes collègues qui Étienne, Yvon, Claudine qui va peut-être passer un petit peu plus tard et Gustavo qui est notre alliée informatique. Et nous comptons également sur la présence de notre stagiaire, Stéphanie Audras. Aujourd'hui, je vous parlais que nous avions des invités. Nous serons en compagnie d'Estelle Bisson, de Pascal DiFrancesco et de Chantal Poulain. Alors, Estelle est enseignante, Pascal est concepteur du cours d'histoire du Québec et du Canada et Chantal est conseillère pédagogique. Alors, tout à l'heure, ils auront... Leur tour de présentation. Alors, pour ceux et celles qui étaient présents avec nous les quatre dernières semaines, je n'ai pas mis la même citation, même si elle est toujours notre leitmotiv, la citation précédente. J'en ai mis une nouvelle ici. On dit que dans chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît cette période de corvée et de triomphe, c'est-à-dire un début, un combat, une victoire. Alors, l'appropriation de Moodle. Bien, pour certains, ce n'est pas facile, on l'en convient. Euh, il y a des périodes de corvée, mais il y aura également des périodes de triomphe. Donc, un début, un combat, une victoire. Alors, c'est ce que je voudrais qu'on retienne ensemble. C'est une citation de Madame Gandhi. La même formule que nos précédentes capsules. Donc, on veut… Que ça soit bref, même si on sait que c'est un petit peu plus long cet après-midi, on sera avec vous jusqu'à 15h30. Cette formule, elle est enregistrée aussi, l'enregistrement le, par VIA. On ne sait pas quand est-ce qu'il va nous être fait envoyer. Là. Donc, euh, je, je réfléchis tout en même temps, mais je n'ai même pas encore reçu celui de la fin mai qui date de deux semaines. Donc, euh, chez VIA, on nous a dit qu'il faisait leur possible, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir. Mais c'est pour cette raison-là que vous allez quand même pouvoir suivre au fil des prochains jours, puisque nous avons saisie de courtes captations vidéo de chacune des étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui, chacune des activités, chacun des petits contenus qu'on vous présente a été détaillé en capsule vidéo, donc vous pourrez tout à fait suivre et être capable de reproduire nos actions. On veut également que la, la formation d'aujourd'hui soit participative, donc on va vous proposer quelques façons de faire aujourd'hui et on veut qu'elle soit soutenue, ce qui implique que dès demain, 6 heures jusqu'à 15 heures, nous serons disponibles sur rendez-vous, donc on vous indique à la fin comment procéder pour vous accompagner dans l'appropriation des ressources présentées aujourd'hui ou encore des ressources présentées au cours des dernières semaines parce qu'on sait très bien qu'on n'avance pas tous au même rythme dans tout ça. Alors, les fonctions participatives, il y a le clavardage, donc je vois déjà à l'écran que ça fonctionne très bien. Il y a également des outils dans VIA, donc si vous allez au-dessus de nos petite caméra dans le coin supérieur gauche. Vous avez la petite main. Alors, avec la petite main, vous avez accès à d'autres fonctions, donc le pouce en haut, le pouce en bas, euh, je suis d'accord, pas d'accord. Donc, je vous invite à l'instant à me mettre un pouce en haut si vous avez suivi l'une ou l'autre de nos formations et un pouce en bas si vous n'avez jamais assisté à une de nos formations. Très bien. Alors, en tout temps, vous pourrez vous servir de ces fonctionnalités. Super. Et vous n'avez qu'à recliquer sur la petite main et à retirer l'icône en question. Nous avons également pour vous un document collaboratif dans lequel sont regroupées des questions et réponses. Donc, vous allez poser des questions dans le clavardage ou encore dans ce document-là. Et nous, tout au long de l'après-midi et après notre formation, nous allons rentrer toutes les réponses possibles à ces questions-là. Donc, vous allez pouvoir consulter ce document-là après la formation. Et n'hésitez pas, là, je vous le présente à l'instant. Voici. Alors, Question-réponse, c'est un document. Je vais vous envoyer le lien dans quelques instants dans le clavardage. Voilà, Stéphanie le fait. Merci. Alors, vous allez choisir Formation 5. Pardon, excusez, mon micro a été fort. Formation 5. Et là, vous allez arriver à ce tableau aussi. Vous écrivez votre, écrivez votre question et un membre de notre équipe, tout au long de l'après-midi, se chargera d'y répondre. Si ce n'est pas en temps réel, ça va être fait après la formation là, qui se termine à 15h30. Soyez rassurés, vous obtiendrez réponse. Nous avons également un padlet. Alors, qu'est-ce qu'un padlet? Le lien va apparaître dans quelques instants dans le clavardage. C'est une, une ressource qui peut être très intéressante à utiliser avec vos apprenants ou encore vos collègues. Il s'agit d'un mur avec des thématiques que vous pouvez créer à l'aide d'images, de, de courts textes, vidéos, etc. Et les gens sont invités à commenter ou à mettre des cœurs parce qu'ils sont d'accord, parce qu'ils aiment, etc. Donc, très intéressante ressource. Ça va pour nos outils de participation je vous mentionnais que nous avons un soutien pour vous. Alors, dès demain matin, 6h, trois salles de clavardage avec sept plages d'accompagnement. Alors, de 6h le matin jusqu'à 15h, mes collègues Yvon, Guy et Étienne se relaieront dans le but de vous répondre et de vous accompagner personnellement. Et c'est un lieu intéressant également pour échanger entre vous, vous réseauter. Retour sur nos formations précédentes. Alors, sur notre chaîne YouTube, nous allons avoir le lien dans le clavardage sous peu. Vous avez accès à tous les enregistrements, toutes les petites capsules, le petit découpage dont je vous parlais tout à l'heure. mais vous allez pouvoir y avoir accès. Pour les documents d'accompagnement, si vous vous rendez sur notre site web recifade.ca, vous allez avoir formation 2, 3, 4, 5, le lien sur le document d'accompagnement, le lien vers l'enregistrement quand il sera disponible. Et si vous êtes inscrit, donc dans les premières semaines, il y avait des gens qui étaient inscrits avec nous dans le but d'utiliser de, de, de, notre espace de travail. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces documents-là dans l'environnement numérique d'apprentissage du Récifade, dont le lien est indiqué ici. Alors, dans le clavardage, merci à Stéphanie qui nous indique les différents documents. Le lien vers les différents documents. Voilà. Alors, je vous rappelle que notre but, c'est de faire en sorte que vous ayez un sourire en utilisant Moodle. Donc, on veut que ça soit non pas un cauchemar, mais un plaisir de travailler avec Moodle. Mais pour ce faire, bien, ça prend un certain temps, un certain investissement personnel à faire pour s'approprier, comme toute nouvelle ressource, les façons de faire. Les objectifs de notre formation d'aujourd'hui. Alors, on veut que vous soyez en mesure de créer des questions. Donc, on va vous présenter les différents types de questions dans Moodle et les stratégies de rétroaction. On veut avec vous vous démontrer comment gérer cette banque de questions là que vous aurez créée et on veut vous présenter comment créer un test. Plus en détail aujourd'hui, nous allons débuter avec une activité brise glace qui s'appelle ici on trichait. On va regarder ça ensemble. On va parler de la création d'un test, présentation des différents types de questions. Donc, je vous parlais tout à l'heure que nous avions des invités avec nous. Alors, peut-être vous voulez allumer votre caméra si c'est disponible pour vous, Chantal, Stéphanie, Pascal, Guy, Yvon, Estelle. Alors, tous mes collaborateurs aujourd'hui, Étienne. Et je vais voir si Pascal est arrivé parce que moi, je dois lui donner les droits. Est-ce que Pascal est présent? Oui, alors Pascal, je te transfère à l'instant comme animateur. Voilà. Et voilà. Alors, ce sont nos collègues aujourd'hui qui présenteront avec moi. Tout au long de notre présentation au PowerPoint, vous avez accès à des documents en téléchargement ou à des liens web en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, ils sont en couleur turquoise. Alors, Étienne, parle-nous de la figure qui est là, qui est tirée d'un cours de thermodynamique de sciences, la chimie. Oui, donc moi j'enseignais la, la chimie avant et j'aime ça raconter des petites histoires à propos des, des trucs qu'on fait. Donc si vous êtes un, un utilisateur qui commençait avec Moodle, vous dépensiez une certaine énergie avant que Moodle arrive dans votre vie. Pour faire un certain travail, vous fournissez une certaine énergie qui vous permettait d'arriver à vos fins. Moodle arrive dans votre vie, ça va vous demander plus de travail pendant un certain temps. Donc, il va falloir vous travaillez plus fort pour avoir les mêmes résultats. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle en chimie le complexe activé, c'est là que la réaction s'amorce. Et après ça, vous allez de, diminuer l'énergie nécessaire pour faire le même travail. Et ça va vous demander moins d'efforts pour faire le, le même travail que vous faisiez avant. Grâce au questionnaire qu'on va voir aujourd'hui, vous allez avoir plein de choses qui vont être automatisées. Vous allez diminuer votre temps de correction et vous allez gagner du temps pour faire autre chose, pour rendre un meilleur service à vos élèves. Atteindre le complexe activé, c'est quelque chose qui est quand même accessible, mais qui est difficile. Donc, il y a des enseignants qui vont commencer à utiliser Moodle, puis qui, qui abandonnent, qui reviennent à, au niveau d'énergie qu'ils investissaient avant, pour pires amis. Mais ceux qui se rendent à, au complexe activé à, à voir les gains de Moodle, ils voient un gain très net dans leur qualité de vie euh, comme enseignants. Merci, Étienne. Alors, petite activité brise-glace, si on trichait. Alors, on va vous demander de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir le meilleur score possible ou les meilleurs résultats à, sept, à six questions. Pendant sept minutes, vous allez avoir du temps pour faire tout ce que vous voulez. Vous, vous, vous parlez sur Skype, appelez votre voisin, allez consulter les références sur le web. Vous faites ce que vous voulez et vous devez tricher. On vous encourage, allez-y, trichez à votre goût. Puis après l'exercice, le but de ça, on veut discuter avec vous des stratégies mises en œuvre pour compliquer la vie des tricheurs. Puis on va essayer ensemble de voir comment, quelles sont les caractéristiques qui font qu'une évaluation peut être valable, valable lorsqu'elle est réalisée en ligne. Cette activité-là, pendant sept minutes, elle sera accessible seulement à ceux, malheureusement, qui sont avec le compte dont je parlais tout à l'heure, enr parce qu'ils ont déjà un compte Moodle. Donc pour les autres, bien, euh, ce que je vais faire, je vais vous lire, pas moi, mais mes collègues vont vous lire des exemples de questions qui étaient mises en œuvre dans ce document-là. Alors, on va partager à l'écran à l'instant un timer de 7 minutes. On vous invite, si ce n'est déjà fait, peut-être, attends, Étienne, je m'excuse, avant de partager l'écran, de replacer le lien, ah, il est dans le clavardage, merci Stéphanie, de replacer le lien tricher pour laisser aux gens le temps de s'inscrire, d'aller ouvrir leur Moodle, évidemment? Je rajoute certains détails. Pour ceux qui ne réussissent pas à se rendre à ENA.recifad, le même questionnaire est disponible sur euh, Campus Récit. Donc, à partir de Campus Récit, vous pouvez avoir accès à notre cours. Vous avez le lien « Si on trichait », à peu près en milieu de page. Et à partir de ena, quand vous arrivez dans le cours euh, « Formation Moodle en lien avec les outils développés par le RécifAD, c'est dans la formation 5. En bas de tout ça, vous avez le lien vers le « si trichet qui est ici. Est-ce que ça va? Je sais que nous allons un petit peu rapidement. C'est le, le concept de la formule. Hein? Tout est, est rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais vous laisser la parole. Et on va débuter dans quelques instants le petit timer. Alors, nous voyons dans le partage d'Yvon, euh, de Tienne, pardon, donc on voit son timer et on voit qu'il est en train de présenter des exemples de questions. Yvon, peut-être pourrais-tu en citer quelques-unes de ces questions-là? Et l'on là, se rend compte, pour ceux qui sont dans le test, que ce sont des questions, euh, pour l'instant, que de connaissances. Mais comme le temps est restreint, est-ce qu'on a le temps d'aller googler tout ça? Si vous essayez de tricher entre vous, est-ce que vous constatez que vous avez les mêmes questions? Et est-ce qu'on a des questions de différents types? Donc, présentement, j'en vois une à l'écran qui est plus un titre. Un type de question où on a un développement à fournir. J'ai hâte d'entendre quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour tricher et quel genre de stratégie vous verrez dans la conception des questions. Donc, ceux qui font le test présentement ont sans doute remarqué qu'ils n'ont pas tous la même question numéro 1. Même chose pour la 2 et ainsi de suite. Que les choix de réponses sont pas placés dans le même ordre. Très bien. Alors, Stéphanie nous mentionne dans le clavardage que dans le document questions-réponses, vous allez pouvoir commenter donc, sur les stratégies des tricheurs, le moyen d'éviter de tricher. Alors, nous allons y revenir dans quelques instants. Donc, ceux qui ont repéré qu'il y avait une question sur l'emblème floral de l'Italie et qui recherchent la même question dans leur questionnaire, vont peut-être trouver un autre pays au lieu, au lieu de l'Italie. Donc, si on remarque la question 5, ici, on voit qu'on qu demande à l'élève de prendre position sur les acteurs ayant joué le rôle de Batman. Donc, c'est une question qui est plus euh, d'analyse, euh, d'évaluation du rôle euh, de, de l'acteur, si on veut. Donc, euh, c'est plus difficile de googler, c'est une question de plus haut niveau. Là, j'espère qu'il y en a vraiment qui trichent là, parmi vous, c'est le but. 30 secondes. Et peut-être qu'il y en a qui, en discutant entre vous ou avec euh, d'autres personnes, ils ont dit « ah, google-moi tel truc ». Puis là, ben, on arrive sur une référence et une deuxième, puis on compare les réponses, puis ce ne sont pas les mêmes réponses pour la même question. Donc, de là, l'évaluation de la pertinence des sources consultées peut être euh, très intéressant à discuter avec les apprenants. Alors, Natacha nous mentionne qu'elle n'a pas réussi à ouvrir le lien. Alors, euh, est-ce que tu as réussi à te brancher à l'environnement numérique d'apprentissage des dernières semaines? Sinon, mais ce n'est pas grave puisque c'est une activité là, juste pour qu'on puisse ensemble se faire une tête et discuter. Il ne faut pas s'en faire si tu n'as pas réussi aujourd'hui, si tu n'avais pas réussi aujourd'hui. Alors, Étienne, tu nous indiques ce que tu nous partages à l'écran? Présentement, on voit les résultats des participants. Donc, euh, il y en a de très bons tricheurs qui ont réussi à avoir tout bon. Donc, si on regarde de l'autre côté ici, sur Campus aussi, l'affichage est un peu différent. Et si j'actualisais la page. Donc, on voit les résultats des gens qui n'ont soit pas terminé ou euh, qui n'ont qui pas, pas triché. Donc, ce qui serait intéressant de, de, de faire maintenant, c'est d'avoir vos commentaires sur... Euh, les possibilités de tricher en ligne. Bien. Alors, pour les quatre-cinq prochaines minutes, je vous invite à vous rendre dans le document Question-Réponse, de même que dans le clavardage. Je vous présente à nouveau le Question-Réponse, ce document-là ici, qui est divisé en trois parties. Donc, les stratégies mises en place pour contre Compliquer la vie des tricheurs. Donc, on vous a donné, Étienne et moi, quelques indices là-dessus. Stéphanie va nous remettre dans le clavardage. Ah, oh, c'est déjà fait. Question-réponse, excellent. Quelles sont les caractéristiques, selon vous, d'une évaluation en ligne que l'on jugerait valable? Et comment diminuer les risques de plagiat de tricherie? On ne veut pas partir de grandes discussions, de grands débats cet après-midi, mais juste d'avoir en tête que, quand on va construire tout à l'heure des questions, bien, il y a peut-être quelques principes qu'il faut avoir derrière, dans notre, comment dire, dans notre poche pour avoir des questions qui sont valables pour évaluer. Alors, le temps est à limiter. Marie nous mentionne dans le clavardage. marie nous dit que c'est rochant effectivement. Donc, si vous avez, vous êtes avec des élèves qui bénéficient d'un surplus de temps pour réaliser les, les, les différentes activités, évaluations, etc., bien, vous pouvez doser et ajuster le temps d'une évaluation. Donc, il faut s'adapter effectivement à la réalité. Et pour ceux qui Donc, se soucient des plans d'intervention, Moodle permet de régler le temps pour un groupe et faire des exceptions pour les élèves qui auraient des, des mesures particulières là, pour euh, le temps qu'on peut leur allouer à faire une épreuve. Donc, même si c'était des questions pour la plupart qu'on pouvait relativement aisément googler et trouver une réponse, mais des fois on lit la question trop vite, on dit « Ah, mon voisin aussi il avait le champion du patinage artistique, mais il n'était pas la même année que toi. Euh, Par la suite, ça pourrait être, comme je le mentionnais, une emblème florale d'un pays, qu'un site va dire que c'est telle, telle fleur, alors que sur un autre site, on va dire que c'est tout autre. Donc, c'est important d'outiller les, les apprenants à utiliser des sources qui sont fiables. Alors, je vous invite à inscrire... Dans le document questions-réponses, encore pour trois minutes, nous allons aller vous lire. Étienne, veux-tu nous partager le document questions-réponses à l'écran, s'il vous plaît? Oui, oui, excuse-moi. Pas de problème. Donc, euh, le questionnaire que vous avez vu, on, déjà, on en a déjà passé un semblable à des vrais élèves. Et la conclusion d'une majorité d'élèves, c'est c'est plus long à trouver, à se repérer dans le questionnaire que de répondre par soi-même, surtout quand le temps est limité. Donc, ce que les élèves nous disaient, c'est que finalement, euh, soit il faut mettre beaucoup d'énergie pour tricher, ou ça vaut mieux d'étudier avant, puis de, de, de faire le questionnaire comme il faut, parce que souvent, le temps qu'ils se rendent compte quelle question et quoi, que les, les choix de réponse ne sont, sont pas les mêmes pour euh, tout le monde, bien, le, le, leur temps est très avancé, puis euh, ils ont commencé à faire le questionnaire d'un autre, ou de faire le leur, donc ils se rendent compte que ce n'est pas payant. Et Moodle offre la possibilité, lorsque c'est des questions à choix multiples, de faire en sorte que l'ordre des réponses pour une même question ne soit pas le même, que l'ordre des questions à travers un test ne soit pas le même. Donc, tout ça, c'est des outils qui peuvent faciliter lorsque lorsqu'on a à construire une façon, une évaluation de cette façon. Donc, on lit dans le document question réponse donc limiter le temps, bloquer l'accès au chat, choisir des numéros de questions différents pour chaque évaluation, euh, choix de réponse dans le désordre, temps limité, questions à développement, justification pour la réponse, différentes variantes du même question, donc diminuer les risques de copie comme étant une façon de faire, euh, caméra ouverte. Donc, il y a plusieurs, plusieurs façons et moi, j'ajouterais que, c'est avec vos jeunes ou avec vos apprenants de façon générale de faire en sorte de travailler sur l'importance qu'ils ont à vous démontrer qu'ils ont appris quelque chose. Donc, ce n'est pas de dire oh, « c'est facile à googler », mais de quelle façon ils peuvent vous, montrer, vous démontrer qu'ils ont fait les apprentissages, ils ont développé les compétences que vous souhaitiez qu'ils fassent. Alors, il y a cette façon-là avec les tests dont on va vous, vous parler tout à l'heure, mais il y a bien d'autres façons qui peuvent être des pistes pour retracer les traces d'apprentissage et du développement des compétences de vos apprenants. Bien, alors, le document reste ouvert hein, si jamais vous souhaitez des éléments. Nous allons poursuivre. Mes collègues, avez-vous quelque chose Avez-vous quelque chose à ajouter pour l'activité si on trichait? Ah, je, je n'ai pas lu. Hein, comment vous avez fait pour tricher? Donc, euh, des gens qui, qui veulent se prononcer... Bon, il y en a, j'imagine que vous avez googlé, hein, on peut lever la main. Il y en a qui ont dit « ben, euh, je vais je vais demander à ma fille qui est au côté elle la connaît ça le patin euh, ». Moi, je reste en beau, ça fait que c'est facile. Donc, euh, peut-être que vous avez des réponses à nous formuler. Nous avons, je cherche, j'ai une main qui est levée, mais je cherche. Alors, Daniel, est-ce que tu souhaites prendre la parole, Daniel? Joanne également, vous avez un pouce, alors souhaitez-vous prendre la parole? Non, ça vous voit comme ça? Excellent. Alors, on va poursuivre. On vous invite quand même à discuter avec nous dans le clavardage ou dans le document questions-réponses. Alors, je cède la parole à mes collègues et à nos invités qui vont se relayer pour nous présenter comment on va construire un tel test comme nous avons vu tout à l'heure. Alors, je vais inviter mes collaborateurs à Tour de rôle à prendre la parole. Nous, on va fermer notre caméra. Et je vais faire la même chose avec nos invités. Alors, je vous ai présenté rapidement Chantal, Pascal et Estelle tout à l'heure. Lorsqu'ils prendront la parole, je les invite à nous prononcer là, quelques mots là, pour se présenter plus officiellement. Alors, à vous tous. Bonne continuité. Alors, on va débuter avec la création d'un test. La première activité que je vais vous démontrer. Donc, je vais partager mon écran. Yvon, je m'excuse. Je vais juste ajouter oui. que tout ce que vous allez voir à l'écran, que ce soit dans le document le PDF, le document d'accompagnement qui est là, les images qui sont là, ce sont des liens cliquables. Hein. Lorsque vous avez le document en main, vous aurez accès à toutes ces petites vidéos-là, ces petites capsules informatives qui pourront vous aider à cheminer personnellement par la suite parce qu'on sait que la formation, elle est rapidement donnée. Alors, vas-y Yvon, je te remercie. Oui, donc euh, concernant les ressources qui seront disponibles, euh, je vous rappelle, comme Étienne vous l'a montré tout à l'heure, à la semaine, euh, à la formation 5 ici, vous, avez, vous aurez bientôt la vidéo, on l'espère dans un délai raisonnable, euh, environ une semaine. Le fameux document euh, que Nathalie euh, discute, votre euh, formulaire question-réponse pour les, la rencontre d'aujourd'hui. Vous aviez ici l'activité trichée. Tout à l'heure aussi, vous auriez euh, une, une petite activité découverte ici qui vous sera offerte. Et là, nous allons euh, débuter nos présentations. Donc, sachez que toutes ces capsules ont été préenregistrées. On va vous les faire en direct ou on va vous les commenter. Et euh, vous pourrez les remettre à profit là, lors de votre expérimentation. Et on sera là pour vous vendredi demain. Le lien aussi pour prendre rendez-vous, je vous rappelle, accueil, vous avez ici la prise de rendez-vous qui est offerte en cliquant ici. Donc, je débute. Alors, ici, nous sommes dans le modèle de cours là, que vous possédez. Et on va examiner ensemble comment on peut faire des questions pour les élèves. Donc, premièrement, on doit se placer en mode édition. Deuxièmement, bien pour pour présenter des questions aux élèves, il faut en posséder. Donc, sachez qu'en cliquant sur l'engrenage, il y a un endroit ici, Banque de questions, où on retrouve les fameuses questions. Donc, euh, sachez que dans votre cours qu'on a créé, euh, votre espace personnel, vous allez découvrir la présence de quelques questions qu'on a placées pour vous. Donc, dans chacun des cours créés, on vous en a, vous en a préparé à l'avance, afin que vous puissiez faire... Euh, ce que je vais faire devant vous, c'est-à-dire vous créer une activité qui fait appel à ces questions. Donc, je retourne ici dans le cours et je vais aller dans la section désirée où je souhaite placer mon activité. Donc, ici, par exemple, la semaine 5, je vais ajouter une activité et cette activité sera une activité de test qui est ici. Donc, je vais l'ajouter. Je vais lui donner un nom, donc exemple de test. Je ne ferai pas de réglage, on va vous expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Je la fais minimaliste, l'activité, donc je l'enregistre et j'affiche. Donc je n'ai pas encore placé de questions. et c'est ce qu'on m'indique ici dans la barre rose. Aucune question n'a encore été ajoutée. Bien sûr, je peux cliquer ici puisqu'on m'invite à le faire. Mais sachez que, ultérieurement, lorsque vous avez une activité test, c'est ici en haut à droite, où l'engrenage, que vous pouvez cliquer pour modifier le test. Et là, ici, cette nouvelle page nous amène à ajouter les questions. Donc, je vais ici cliquer sur « Ajouter ». Et là, j'ai trois choix qui s'offrent à moi. Créer une nouvelle question. Prendre une question à partir de la banque de questions, celle que je vous ai montrée tout à l'heure ou à partir d'une banque, aller piger de manière aléatoire une question présente. Donc, je vais prendre l'option du centre, et je vais sélectionner, disons, toutes, ou peut-être deux questions. Et je vais les ajouter à mon test. J'enregistre, et je retourne ici pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, j'enlève mon mode édition et j'observe ça comme un élève. Donc, on voit ici l'activité qui a été ajoutée, et lorsque je clique dessus, je peux faire le test. Donc, l'élève a son test, ici, il voit le nombre de questions, et puis il a ici, par exemple, à répondre dans le champ qui est privé à cet effet. Voilà. Chantal, tu vas pouvoir poursuivre. Donc, je vais te laisser la parole pour la première partie. Oui, il n'y a pas de problème. Bonjour Nathalie. Donc, euh, oui, mais Monsieur Yvon, est-ce que vous allez mettre mon, mon, mon petit vidéo? Ma petite vidéo, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, l'équipe m'a demandé de vous présenter euh, mon type de question préférées. Et visiblement, moi, j'ai tout de suite répondu que c'est la question à choix de réponse qui, euh, les questions à choix multiples, sont mes préférées. Je vais juste attendre le, le visuel. Pourquoi c'est mes préférés? En fait, c'est parce que je trouve que c'est un outil pour les tests diagnostiques ou pour les, les exercices qui est vraiment très puissant. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, on se retrouve dans mon espace Moodle, où j'ai déjà créé un quiz comme M. Yvon vient de le créer. Et puis, je vais ajouter une question. Donc, je vais dans Modifier le test. ensuite dans « Ajouter »,« Une question » et le Moodle m'offre une multitude de types de questions et je choisis « Choix multiple ». Et on clique sur « Ajouter ». Première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire un nom à notre question et donner un nom qui a du sens qui va vous permettre de la retrouver facilement. Idéalement, il faut que juste en lisant le titre de la question, vous sachiez de quoi parle la question. Donc ici, je l'ai appelé « Exercice groupe sanguin ». Ensuite, dans la zone un petit peu plus bas, il faut mettre le, le texte de notre question. Combien y a-t-il de groupes sanguins différents chez l'humain? Plus bon, on vous offre de changer la, le, le nombre de points par question et on vous offre aussi de faire une rétroaction générale. Cette rétroaction générale-là, je ne m'en sers pas moi dans les, dans les questions à choix multiples, je préfère grandement la rétroaction spécifique pour chacune des questions. On vous offre aussi de choisir une seule réponse ou une réponse multiple, ça dépend du type de, de réponse qui, qui s'applique à votre question. Autre chose, mélanger les réponses possibles. Moi, j'utilisais ça dans une classe de 32 élèves où les élèves avaient tous leur iPad et je ne voulais surtout pas qu'ils copient. Donc, je mélangeais les réponses possibles, ABCD, et ça limitait ou ça complexifiait la tâche aux, aux gens qui voulaient faire du plagiat. Arrive enfin la partie que je préfère, donc la partie avec les choix de réponses. Alors, je commence toujours en écrivant la bonne réponse. Dans ce cas-ci, c'est 8. J'écris que je donne 100 à cette réponse-là et j'écris la rétroaction spécifique qui va avec cette réponse-là. Donc, les, en, les, les élèves qui vont avoir répondu 8 vont voir le commentaire qui, vont, qui va s'afficher « Bravo, il y a 8 groupes sanguins » et je les nomme. Mais là, ce que je veux aussi, c'est que les élèves qui n'ont pas répondu les bonnes réponses aient un commentaire qui va vraiment les aider. Et c'est ça la force de la rétroaction, il faut que ça soit spécifique aux besoins de l'élève. Et ça va être immédiat parce qu'aussitôt qu'il va avoir répondu à, les, à la question, il va pouvoir voir les commentaires. Donc, euh, j'ai mis quatre, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui oublient les plus et les moins. Alors, mis, je mets vraiment le commentaire, « Oups, tu as oublié de tenir compte du facteur Résus. » Et là, en théorie, l'élève devrait euh, comprendre et ne plus faire cette erreur-là. Je peux faire aussi des rétroactions avec, en insérant une image, en insérant une vidéo, en insérant un commentaire audio. Je pourrais aussi euh, ajouter des fichiers avec des, des exercices supplémentaires ou des, des documents à lire supplémentaires. Ce que j'aime aussi, c'est ajouter un lien qui les amène vers une autre capsule ou vers un lien, vers un autre site Internet qui va leur donner des, des ressources supplémentaires. Donc, la force de ça, c'est de trouver des bons leurres, quand, ça va très bien quand on connaît nos élèves, quand on connaît notre matière, puis qu'on sait quel genre d'erreurs qu'ils vont faire. Et évidemment, il ne faut jamais oublier d'enregistrer les changements à la fin. Donc, j'ai ajouté une question à mon test, il suffit que je retourne dans « Ajouter » pour rajouter, le mot le dit, donc pour rajouter de nouvelles questions et compléter mon test. Un immense merci, Chantal. C'était ouais. dynamique, intéressant. Et je vous rappelle que la capsule enregistrée, elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, ils vont veux Oui, en fait, au bénéfice de, des gens qui nous écoutent, on a trois invités aujourd'hui. J'aimerais euh, prendre quelques instants, net, Chantal, pour euh, en savoir plus là, sur, euh, dans le fond, les circonstances qui font qu'on vous invite aujourd'hui. Oui. Dans le fond, euh... votre expérience et. Euh, mon expérience, mais moi, ça fait, euh, j'essaie d'estimer, ça doit faire 6-7 ans que j'utilise Moodle, j'ai commencé à l'intégrer dans mon enseignement, beaucoup avec les exercices qu'on voyait là, mais aussi en, en faisant les examens, carrément en classe avec Moodle, euh, c'était un lieu de dépôt aussi pour moi. Après ça, bien, je l'ai utilisé parce que j'étais enseignante au centre d'apprentissage en ligne, en bossée de chemin, donc j'enseignais pour les cours de rattrapage en ligne, j'ai aussi conçu ces cours-là et maintenant je suis conseillère pédagogique, donc j'offre du support et du soutien aux enseignants qui utilisent Moodle. Coucou. Donc on va suivre avec la prochaine présentation, celle de Stéphanie. Bonjour. Euh, Yvon, est-ce que peut-être c'est plus simple aussi qu'on mette le, la vidéo comme pour Chantal? Alors, ça va bientôt apparaître à l'écran. Moi, je présente une activité d'appariement je suis stagiaire en technologie éducative et j'ai aussi une formation, des formations en français langue seconde. J'ai fait un peu d'enseignement de français langue seconde. et C'est une activité qu'on aime beaucoup utiliser avec les apprenants puisque ça nous permet, par exemple, de travailler le vocabulaire en ayant du visuel à appareiller avec les bons mots. Donc, là, moi, je vous ai préparé une activité d'appareillement sur le matériel scolaire. Donc, pour un niveau à un, niveau débutant de français langue seconde. Alors là, je vous présente le résultat de l'activité d'appareillement. Donc, vous voyez ici, il y a la consigne. Voici du matériel dont tu as besoin en classe. Relis le bon mot avec son image. L'activité d'appareillement contient quatre images différentes qui sont donc à appareiller avec quatre bons mots de vocabulaire qui sont sur votre droite. Les apprenants devront donc prendre le bon mot et le faire glisser face à la bonne image. Je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser cette activité dans la plateforme Moodle. Donc, Je reviens à la page d'accueil du cours, je vais sur la petite roue d'engrenage, je descends jusqu'à la partie « Banque de questions » et je clique sur « Questions ». je descends pour voir ma question. Donc moi je l'avais déjà préparée, elle est là, elle s'appelle le matériel scolaire, mais vous pouvez cliquer vous au-dessus dans créer une question pour pouvoir du coup la créer. Dans matériel scolaire, je vais sur modifier. Dans modifier, vous voyez que vous pouvez aussi copier la question, faire l'aperçu ou la supprimer. Moi, je vais aller dans modifier la question. Là, j'arrive sur l'écran où, du coup, je vais euh, rentrer le nom de ma question. Donc ici, le matériel scolaire, le texte de la question. Dans le texte, bien entendu, je peux choisir la police ou comme l'expliquait Chantal, on peut par exemple rajouter une image qui accompagne la consigne. On peut donc rajouter plusieurs informations. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Ensuite, on va descendre. Plus bas vers les questions. Alors, ici, vous avez la partie notes que vous pouvez rentrer. Donc, moi, j'ai mis quatre points, une par image et une rétroaction générale. Donc, là, j'ai mis un texte simple. Bravo, tu es prêt pour bien travailler en classe. Comme le disait Chantal, moi, je voyais dans le contexte d'apprenant en classe d'accueil, par exemple, je trouve que ça serait bien. On peut aller aussi sur insérer une image et rentrer, par exemple, une petite émoticône avec un grand sourire ou un pouce levé pour. Euh, pour rendre la rétroaction plus visuelle également. On va descendre pour aller dans la partie question. Donc là, on est dans la question 1. Hein. Vous voyez que j'ai mon image des crayons de couleur. Je suis donc allée sur le petit icône insérer une image. Là, je vous montre l'image. Donc, le petit icône insérer une image, je clique dessus. Ça m'ouvre la fenêtre Parcourir des dépôts où je peux choisir l'endroit où j'ai téléchargé, le dossier où j'ai téléchargé mon image. Je peux réduire la taille de l'image. Moi, il a fallu que toutes je les réduise pour que le format corresponde. Et j'ai fait un alignement au milieu. Ensuite, donc, on enregistre l'image. J'essaye d'être synchro avec la vidéo. C'est là que je change la taille de l'image. Si vous changez la partie à gauche, automatiquement, si vous cliquez sur dimensionnement automatique, les proportions seront gardées, ce qui est pratique. Donc mon image est enregistrée et j'écris la bonne réponse juste en dessous, donc des crayons de couleur. Ensuite, je fais la même chose pour la question 2. Donc je vous montre que j'ai mis une image des ciseaux indiquer la réponse en dessous. Après pour la question 3 avec la peinture et la question 4. Vous voyez ici l'emplacement qui vous permet de rajouter d'autres questions si vous voulez en mettre, en mettre quelques-unes en plus. Et bien sûr, comme le disait Chantal, je remonte pour bien penser à cliquer sur « Mélanger » pour que les réponses et les images ne, se passent, ne soient pas face à face et que tout soit bien mélangé. Et je vais sur « Enregistrer les changements ». Dans ma banque de questions, je retourne sur ma question le matériel scolaire. Je vais sur « Modifier » et je clique sur « Aperçu » pour pouvoir voir le résultat. Et voilà, vous avez une activité d'appariement qui est finie. Excellent, merci beaucoup Stéphanie. Je vous invite, si vous avez des questions sur nos dernières présentations faites par Chantal et Stéphanie, à les inscrire dans le clavardage ou encore dans le document « Questions-réponses ». Nous y répondrons tout au long de l'après-midi. Euh, je me permets d'ajouter un certain commentaire concernant les questions à pariment. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de choix qu'il y a de, de questions, bien, vous ajoutez des choix, comme Stéphanie le disait à la fin, avec les, les, ajouter plus d'options, et vous laissez la question vide. Ça va vous donner plus de choix de réponses possibles qu'il y a de questions, donc c'est plus là pour l'élève. Alors maintenant, ce sera au tour de Pascal de nous parler de composition. Alors, bienvenue Bonjour. Pascal, si tu veux te présenter, ça serait intéressant. Donc, je vais commencer par me pré présenter. Euh, ça fait un an que je travaille dans Moodle, euh, surtout dans l'éditeur HTML du récit, là, que vous avez vu dans les premières formations. Euh, J'utilise Moodle, dans le fond, pour concevoir le cours en ligne d'histoire du, du Québec et du Canada euh, pour la quatrième secondaire. Donc, je fais partie du récit de l'univers social qui est responsable de la conception de ce cours-là. On développe ce cours-là euh, avec les outils développés par le Service national euh, du récit de la formation à distance. Donc, depuis le début, on travaille en collaboration pour euh, tirer profit euh, des, des outils développés au maximum de leur capacité. Euh, J'ai travaillé sur la recherche euh, autant pour les textes, les documents historiques, l'iconographie, que l'intégration finalement de ces contenus-là dans Moodle et euh, de l'implantation des outils d'accompagnement dans Moodle. Donc, euh, comment on fait en sorte qu'un élève peut naviguer dans le cours, garder des, des, un cahier de notes de sa démarche, un cahier de notes euh, qui peut être ensuite euh, évalué par l'enseignant, puis euh, utilisé euh, pour la révision en fin d'année. Euh, un autre volet, dans le fond, de mon utilisation de Moodle, évidemment, c'est euh, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est la création des évaluations en Moodle. Euh, m'amène à un des enjeux de Moodle pour le cours d'histoire en particulier, pour le domaine de l'univers social, peut-être un peu pour le domaine des langues, c'est qu'en euh, univers social, on a souvent en évaluation des questions qui, euh, qui invitent à une réponse courte ou un peu plus longue, donc un texte écrit. Euh, donc, euh, on travaille avec un dossier documentaire, là, des, des documents, des sources historiques, des, des extraits de synthèse. Pour mes collègues du domaine des langues, ça pourrait être des extraits d'œuvres par exemple. Euh, ça, ça implique donc des questions qui méritent une réponse courte, puis euh, heureusement, Moodle offre la possibilité de, de créer ce genre de questions-là quand on euh, réalise une évaluation. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer la fameuse question composition. Très bien, on Donc, voit ton écran, qu parce qu'on voit bien confirme. le document neuf? Oui, oui, je confirme. Bon, je vais, je vais poursuivre. Dans le fond, comme je l'expliquais, on travaille beaucoup dans nos évaluations avec des documents historiques ou des documents de synthèse. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un tableau qui montre deux vagues d'émigration des Canadiens français vers les États-Unis. Donc, la question que je vais élaborer aujourd'hui porte sur ce document-là. Donc, pour créer la question composition, on la sélectionne dans les types de questions. Donc, c'est celle représentée par une petite feuille ici avec du texte. On l'ajoute. Donc, une question de composition, ça prend un titre. Dans ce cas-ci, ma question va porter sur le clergé et la colonisation. Euh, j'ai décidé de poser la question. Donc, pourquoi le clergé encourage-t-il l'ouverture de nouvelles régions de colonisation dans la deuxième moitié du 19e siècle? Euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec les questions Moodle, c'est qu'on peut utiliser l'éditeur HTML. Donc, ce que vous avez vu dans les premières formations, on peut toutes faire les mêmes choses. Donc, on va ouvrir l'éditeur HTML, on va décider du format de la présentation de notre question. Et dans ce cas-ci, j'ai aussi. Euh, insérer une réglette à l'image des examens du ministère, donc qui disent à l'élève qu'est-ce que ça prend pour avoir deux points, un point ou, bon, aucun point pour la, question, pour, euh, euh, la réponse à la question. Donc, ensuite, je choisis la note par défaut, là, c'est bien deux parce que, bon, la réglette, c'est la note maximale. Euh, vu qu'on n'est pas dans une question, bon, un choix multiple et qu'on ne peut pas aller dans le détail des possibilités de réponse, on peut quand même fournir une rétroaction générale. Euh, cette rétroaction-là, elle peut être activée ou désactivée selon les besoins de l'enseignant. Si on est en formation, euh, en formatif, évidemment, on va pouvoir l'activer pour un peu guider, dans le fond, l'élève dans sa réponse. Une fois qu'il a fait une première tentative, va lui montrer que euh, ça prend euh, une réponse en particulier, mais que pour avoir les deux points, il faut qu'il y ait euh, tous les éléments de cette réponse-là. C'est ici qu'on va venir ajouter cette position-là, dans « Rétroaction générale ». L'autre fonction intéressante, c'est que nous, en concevant le cours d'histoire, on prépare aussi un corrigé avec les réponses suggérées. Donc, du côté de l'évaluateur, quand il va venir corriger la question courte, bien, nous, on a proposé des réponses suggérées, dans pour l'ensemble des questions qui vont être dans le cours d'histoire. Donc, par exemple, ici, l'élève aurait pu dire, donc, à partir du document sur la colonisation, euh, sur l'immigration, pardon, vers les États-Unis, il a constaté que euh, le clergé encourage euh, l'ouverture de nouvelles régions de colonisation pour garder la population euh, québécoise euh, dans les frontières du Québec. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. On fait enregistrer. Et voilà, c'est complété pour la question euh, composition. Si je peux me permettre, juste en terminant, montrer du côté de l'élève de quoi ça a l'air. ça, c'est la question que j'ai conçue de mon côté, du côté enseignant. L'élève formulerait sa réponse ici. Et une fois qu'il aurait terminé le test, bien, il pourrait accéder à la rétroaction générale. Puis ça, c'est au choix du prof, dans le fond, de laisser ou non la rétroaction générale. Est-ce qu'on veut donner la réponse? Est-ce qu'on veut juste orienter l'élève dans sa réponse? Euh, le choix est possible dans tous les cas. C'est ici que je vais arrêter mon partage d'écran, puis simplement vous dire que si, en tant que responsable de la formation à distance ou si vous connaissez des conseillers pédagogiques qui sont intéressés par le cours en ligne d'histoire de quatrième, on offre une formation euh, mardi prochain euh, à 9h euh, sur le, le cours de quatrième secondaire. Et je vais mettre le lien dans le chat. Oui, excellente idée. Merci Pascal. Très intéressant. C'est maintenant qui va poursuivre. Oui, parfait. Alors, euh, je vais vous présenter une question que, avec laquelle j'aime beaucoup travailler. C'est une question qui offre beaucoup de possibilités, qui, qui, euh, qui est souple. Alors, je vous montre ça tout de suite. On voit bien mon écran, Nathalie? Oui, je te confirme, donc, oui. On voit ton écran. Parfait. Donc, euh, ici, dans la banque de questions, si je crée une question, donc, la question « close » ici, c'est celle dont je vais vous parler. Euh, avant d'en faire une, je vais attirer votre attention sur une autre, un autre type de question, plus simple, qui est euh, la réponse « courte. Je vais faire le lien après avec la question « close ». Donc, j'ai une question ici avec euh, une activité que j'ai préparée. Bon, euh, L'élève peut manipuler à l'écran une activité intégrée, comme on a déjà vu dans les, les dernières formations. Et à la toute fin, il y a une case ici pour introduire une réponse. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici, vraiment, c'est ma question. Et ça, ça a été ajouté par Moodle à la fin, donc un espace pour répondre à la question. Je vais vous montrer la différence avec, euh, la, je pas ça, avec une question close. Euh, J'ai, par exemple, une question close qui est ici. Alors, c'est la même, même activité, tout ça à faire. Ici, on voit un peu plus bas, vous voyez, ici... La case pour donner une réponse est intégrée à l'intérieur du texte. Ça, ne se trouve pas à la fin. Et puis en plus, il y a différentes possibilités, comme par exemple ici, c'est un menu déroulant. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que ce genre de case-là, on peut en introduire plusieurs à l'intérieur du texte, à l'intérieur d'une même question. Alors, regardez bien ici mon choix de réponse. Et on va aller voir comment la, réponse, la question a été construite. Donc, quand je vais dans « Modifier la question », ici, je vais étirer un peu, donc on voit la même question, et regardez, ma question est ici, je vais grossir un peu, alors vous voyez, AA, CAC, CCC, C, C. c'était mes trois choix de réponse, et vous voyez ici, multi-choice, multi-choice pour euh, le choix multiple, le menu déroulant, donc c'est un code, c'est un code à appliquer, euh, c'est un code assez simple que je vais simplement copier-coller, en fait, je vous l'explique là, Multi-choice doit être écrit en majuscule, précédé de deux points et se terminer avec deux points. Vous reconnaissez ici chacun de mes choix de réponse. Donc là, j'en ai mis trois, j'aurais pu en mettre deux, en mettre cinq, peu importe. Chacun des, euh, chacune des réponses est séparée par un tilde ici. Ça, c'est peut-être le, le plus long, ça va être de le trouver sur votre, euh, sur votre clavier. Et finalement, euh, le, le égal précède la bonne réponse. Alors, si ma bonne réponse est plutôt celle-là, je vais mettre l'égal ici, tout simplement. Donc, je précède la bonne réponse ici, je précède d'un égal. Et euh, une fois que c'est terminé, pour la question close, vous avez ici un bouton décoder et vérifier. Donc, on va vérifier si ça a été bien fait. Je clique là et vous voyez la question numéro 1, donc le, le, la première case que j'ai ajoutée. La note par défaut a un point, c'est un menu déroulant. Alors, j'ai toutes les informations ici. Tiens, mélanger les réponses possibles. Non. Ben, on peut ajouter quelque chose ici d'intéressant. Je pourrais, à la fin de mes petites choses, je vais grossir encore. Je pourrais ajouter une barre soulignée avec S majuscule. On va regarder ce que ça donne. Je vais décoder à nouveau. Et euh, regardez la différence ici, mélanger les réponses possibles. Alors, c'est intéressant parce que chaque personne qui va euh, tenter de faire la question, les trois choix ici ne seront pas au même endroit. Ils vont, ils vont être au hasard, placés au hasard dans mon petit menu déroulant que j'avais tout à l'heure. Alors, si on continue ici la question, je pourrais par exemple, dans ma deuxième question, euh, les triangles MBC, MH sont ne sont pas. Ce serait les deux réponses que je voudrais mettre dans le menu déroulant. Alors, je vais simplement faire un copier-coller copier, coller. Ici, vous voyez qu'il y a aussi un, euh, une parenthèse ici, un accolade pour bien spécifier que c'est le code à interpréter par Moodle. Je vais enlever mes réponses précédentes. Donc, euh, son, euh, euh, tilde ici, ne sont pas, donc ça c'est mes deux réponses, et la bonne réponse, c'est la première dans ce cas-ci cas encore. En décodant, voir si tout est correct. Et là, à décoder, j'ai ma première, qu'on avait vue tout à l'heure, et j'ai ma deuxième, ici. Donc, menu déroulant, mélanger les réponses, oui, la première est la bonne réponse, je donne un point. La deuxième, pas de point. Je peux mettre plusieurs réponses bonnes avec des points et ainsi de suite. Donc, si je regarde rapidement, euh, oui, je dois confirmer les changements. Et on va aller voir le résultat ici. Donc, un aperçu. Et là, vous voyez, j'ai deux menus déroulants ici à choisir. Je peux euh, faire euh, plus complexe encore. Bon, enfin, peut-être pas plus complexe, mais vous allez voir, plus intéressant, plus de possibilités. Ici, j'étire. Donc, euh, ici, la hauteur de l'arbre est 7,6 mètres. Ici, je pourrais mettre une réponse courte. Donc, la réponse courte, c'est un peu la même chose. Au lieu de multi-choice, c'est short answer. Voilà, et je vais donner la réponse qui est Oups, égale à... 7,6, voilà comme ça, et laisser le mètre après, le m. Le problème, bien, je vais vous montrer, je sortais ça, je vais rapidement enregistrer, je confirme le changement, pour la question close, je dois toujours confirmer de cette façon, je fais un aperçu. Alors la différence, ici, menu déroulant, ici, je vais devoir entrer une réponse. Donc, par exemple, « entrer 7,6 ». Le problème avec la réponse courte, c'est qu'elle est reconnue à l'identique. Donc, un élève qui répond 7,61, 7,5, ça ne sera pas bon. Mais, bon, moi, j'ai une, une activité ici où l'élève doit déplacer, bon, les points, tout ça. Ça peut arriver qu'il y ait des petites différences au niveau du calcul. Donc, je dois laisser une marge d'erreur. Alors, si je veux laisser une marge d'erreur, je vais plutôt utiliser le troisième type. De, de questions closes, pas de questions closes, mais d'éléments de questions closes. Euh, comme ça. On va grossir ici. Donc, au lieu de multi choice, c'est numérical. Comme ceci. Je vais enlever le choix de réponse. Donc la réponse, c'est 7,6 toujours. Ce que j'avais indiqué ici à droite, c'est que j'aimerais ça que les élèves. Puisse répondre, mais en ayant une marge d'erreur d'environ un dixième, 0,1. Alors, le code ici, c'est simplement après ma réponse, je mets 2 points, 0,1. Donc, ça va me donner une marge d'erreur, c'est-à-dire que tout ce qui, toutes les réponses qui vont être entre 7,5 et 7,7 vont être acceptées, que ce soit 7,5, 7,52, ainsi de suite, ces réponses-là vont être acceptées. Donc, niveau euh, mathématique, ça peut être fort intéressant. Je vais... Ah, ici, on va décoder pour être certain. On va aller voir la euh, numérique. Alors, euh, par défaut, un point. La réponse est 7,6. L'erreur acceptée, c'est plus ou moins 0,1. J'enregistre. Je confirme. Et je retourne visualiser ici l'aperçu. Alors, la question close me permet d'introduire un peu partout dans le texte ces petites boîtes qui sont soit des choix multiples comme ça ou des réponses qui peuvent être du texte, qui peuvent être un nombre à entrer comme ça et qui me donne une certaine latitude. Vous pourriez, vous pourriez aussi, je vous donne un autre exemple, utilisé fréquemment, euh, ici par exemple, en histoire, ou c'est plutôt un texte trouvé que l'on pourrait faire aussi en français. Donc, euh, on n'a qu'à choisir comme ça, de cette façon, les réponses. Ça aurait pu être menu déroulant ou des des cases à compléter pour, pour chacune. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, j'aime ça parce que c'est ça. Ça permet d'avoir des, des sous-questions à l'intérieur d'une question de différentes formes. Voilà, c'était pour la question close. Excellent, merci. Il y a eu des questions dans le clavardage. Vous trouverez les réponses dans le document questions-réponses. Donc, Stéphanie va replacer le lien vers le document questions-réponses par la suite. Euh, je me permets d'ajouter un commentaire. Mais, Guy nous a montré le code qui était, qui était nécessaire pour faire une question close, mais vous pouvez ajouter un bouton dans l'éditeur de texte qui vous amène vers un éditeur de questions close qui va, faire, qui va coder la, la question pour vous. Donc, ça va être très simple. Merci, Étienne. Merci, Agui. Alors, nous accueillons maintenant Estelle qui va nous parler des questions WIRIS. Alors, il y avait deux oui. petites présentations ici dans les diapos de Guy. Alors, bonjour Estelle, bienvenue, je t'invite à te présenter. On est contents de t'avoir ah, avec nous. c'était pas Yvon avant? La présentation, je pense que c'était celle à Yvon, à Yvon en premier. Ah, bon. Ah, bon. Est-ce qu'Yvon, tu, es tu es prêt? Je croyais que c'était. Oui, oui, on peut le faire dans l'ordre. Ah, euh, peu importe, Estelle, tu peux enchaîner ou… En fait, non, ben, c'est plus logique non, que je le fasse avant. Oui, vas-y, effectivement. Non, ben alors, alors euh, je vais partager <rire> mon écran. <rire> Donc, euh, avant de débuter la, la question WIRIS, je tiens à rassurer là, tous les gens qui nous écoutent que euh, c'est bien documenté Moodle. C'est une communauté qui est forte. Je suis présentement à la page euh, de, de questions ici qui euh, précise, par exemple, la calculée simple euh, que je vais utiliser, euh, quelles sont les opérations à suivre. Donc, sachez que ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est euh, dans le cœur de Moodle. Donc, ce ne sont pas des plugins que nous avons développés. Alors, euh, je vais vous présenter une question, moi, ma question coup de cœur. C'est la calculée qu simple qui permet en mathématiques ou en sciences d'aller chercher, je vais faire une relecture d'une question euh, manquée là, par un élève. Donc, d'aller chercher une valeur aléatoire. Je m'explique, là, c'est que, ça dit, ici, la brûlerie de mon quartier vend son café moulu en paquet de 571 grammes. Et alors, la calcul est simple, ce qu'elle nous permet de faire, puis je vais vous le démontrer. Bon, il y a la rétroaction. Mais c'est surtout là, un nombre aléatoire. Donc, je vais terminer la lecture, puis je vais effectuer à nouveau le test. Et là, voyez-vous, ici, la valeur a changé. Donc, ça vient incorporer une variable. Donc, c'est ça la caractéristique de la question calculée simple. Je vais vous présenter comment elle a été construite. Donc, Dans la banque de questions, nous avons ici les euh, propriétés, donc modifier la question. Donc je vais agrandir un petit peu pour m'assurer que vous voyez bien. Donc la caractéristique principale euh, de cette question, c'est ici la valeur, ici x, là, la, la variable x, entre les accolades. Donc, le simple fait d'ajouter euh, les accolades avec euh, le nombre de variables, on le voit même aussi dans la rétroaction, on peut ramener la valeur de la variable, mais on va avoir un nombre qui euh, sera aléatoire. Au niveau du contrôle de la réponse, on a un champ ici prévu pour ça, réponse. Donc on va exprimer mathématiquement la bonne réponse en euh, prenant en compte ici la variable. On peut, pour ceux qui sont en sciences et en mathématiques, en sciences particulièrement, hein, on a le contrôle de l'unité. Donc ici, j'ai mentionné qu'elle devait être prise en compte. Donc les dollars ici étant l'unité de réponse. Puis euh, on le voit ici. Puis on peut attribuer une euh, valeur là, euh, proportionnelle là, pour euh, si c'est 3 sur 4, par exemple, la bonne réponse sans unité. Donc ça peut être programmé. Et on a ce qu'on appelle, et c'est ça qui était un petit peu plus euh, complexe lorsque j'ai découvert ce type de question les jokers. En fait, ça fait référence à la variable qui est X. Et euh, sachez que ces jokers, on doit les générer. Donc, J'ai appuyé ici précédemment sur générer, j'en ai fait une vingtaine. Et puis, euh, au moment de les créer, j'avais bien précisé là, que je désirais avoir des valeurs... Euh, de mon choix. Donc, par exemple, si c juste un nombre de grammes, j'étais venu ici placer zéro décimal, je ne voulais pas des dizaines de grammes. Et pour mon prix du café, j'avais placé 300 à 600 grammes. Donc, j'avais ici comme ça, je peux le refaire à nouveau, je peux me régénérer, disons, un nouveau jeu de valeurs, donc 10 nouveaux nombres aléatoires se situant entre 300 et 600. Et c'est comme ça qu'on arrive, à une question qui est vraiment là, durable, puisque chaque élève aura au même moment une question différente de son voisin, par exemple, pour une utilisation en classe. Donc, voilà pour la calculer simple. Donc, je vais passer la parole à Estelle. Merci Yvon. Alors, tout comme tout à l'heure, Estelle, je suis contente de t'accueillir. Bienvenue. À toi la parole. <rire> Bonjour. Merci. Eh, je vais juste prendre deux petites secondes pour euh, me présenter, puis euh, en fait, faire un peu le topo là, de, de mon utilisation de Moodle. Euh, personnellement, je suis enseignante de sciences à la polyvalente de Charlebourg. Yvon a été mon collègue pendant plusieurs années. Là. Maintenant, je suis euh, celle qui reprend le flambeau de ce qui a monté dans les années passées pour le cours d'APS de, de secondaire 4. Puis, euh, ça fait à peu près, je dirais, trois ans là, que je travaille avec euh, Moodle de façon euh, de plus en plus variée. Euh, notre cours d'ATS est complètement monté sur Moodle. Fait On a des dépôts de documents, euh, des devoirs, des évaluations, euh, des laboratoires. Les laboratoires, les élèves, les ont sous forme d'un Google Doc qu'on met le lien sur Moodle. Puis après ça, ben, ils nous remettent un PDF qu'on peut évaluer avec des grilles d'évaluation. C'est toutes des choses que vous avez, je pense, déjà parlé dans les formations antérieures. Fait On a vraiment euh, un, une dynamique d'utilisation de, de, de, de, de Moodle qui est variée. J'ai eu la chance d'être entourée aussi de collègues là, qui, sont, euh, qui, qui ont aidé là-dedans. Tu sais, moi, j'ai une certaine force pour la création de questions, quoi que je vois ce, que, ce qui se fait, puis j'en ai encore des groupes à manger. Euh, mais j'ai une collègue qui est excellente, euh, particulièrement Michel, pour pas la nommer, euh, sur la création de grilles d'évaluation, c'est numéro un. Fait que, bref, Moodle, nous, c'est vraiment, vraiment un atout là, pour, pour notre cours en, en quatrième secondaire. Euh, fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter euh, une question euh, de type euh, « Oui, Et euh, je suis contente d'avoir vu, là, dans le fond, ce qui a été présenté euh, juste avant, parce que ce qu'on peut faire avec, par exemple, une question de type « Est-ce qu'on voit mon écran? » Je valider. Oui, je te confirme que nous voyons ton écran. Donc, parfait. Donc, ce qui a été présenté là, avec Guy, entre autres, pour la question close, c'est des questions aussi qu'on peut facilement refaire, mais avec WIRIS qui va nous donner une, un éventail là, de, de, de possibilités au niveau des, des valeurs numériques d'une question. On ne se cachera pas que des questions WIRIS, c'est principalement utilisé en mathématiques ou en sciences, euh, donc, je vais vous présenter là, simplement une question qui est relativement simple, on se le dira. Là, puis, celle qu'Yvon a présentée, j'aurais pu aussi la, la créer de cette façon-là. Donc, il n'y a pas seulement une façon euh, de créer le, les questions. Euh, D'emblée, je n'irai pas par tout, tout le chemin pour la, la création de questions. Là, ça a été présenté dans les autres petites capsules là, des autres types de questions. Je vais y aller juste euh, rapidement là, pour la question de comment elle est montée. Donc, encore une fois, là, la, le nom de la question, là, ça a été mentionné, là, mais prenez la peine de bien identifier les questions quand vous les créez, parce que c'est ce qui va faire qu'à la fin, vous allez faire de vous retrouver et euh, de, les, de bien les classer dans des catégories euh, pour arriver à, à bien structurer vos, vos questions, puis euh, faire vos tests par la suite. Donc, la question, elle est très simple, on est dans la loi d'Ome. Euh, donc, on parle d'un courant électrique dans une composante qui a une résistance et là, ici, vous voyez apparaître justement la fameuse variable, dans ce cas-ci, R, dont son unité est le ohm. Et ici, j'ai une deuxième variable dont l'unité est le volt. J'ai spécifié certaines informations pour être certain que mon élève puisse me donner des réponses qui, euh, qui vont être acceptées. Donc, là, ce sera à vous de faire des tests là, quand on utilise l'éditeur de questions. Euh, même chose, la rétroaction, euh, on peut euh, également utiliser euh, les variables dans la rétroaction, ce qui fait que l'élève va pouvoir voir le calcul qu'il aurait dû faire pour euh, euh, obtenir la bonne réponse. Donc, ça, c'est la, la rétroaction. Une fois qu'on arrive là, dans les réponses, comme dans ce cas-ci, c'est une réponse courte, j'ai programmé trois réponses différentes puisque je voulais tenir compte, justement, des unités de mesure. Alors, la première réponse, euh, moi, je l'ai euh, définie comme étant euh, hashtag solution. Le A, en fait, fait référence à l'unité de mesure qui est l'ampère dans ce cas-ci. OK? Donc, ça, ça donne 100 à l'élève. J'ai mis une rétroaction. Bravo! Euh, donc, il a réussi. Euh, deuxième réponse possible, donc, encore une fois, hashtag solution. Mais dans ce cas-ci, ah, l'élève a oublié de mettre ses unités de mesure. Donc, il va perdre dans ce cas-ci un point. Et la troisième, étant donné qu'on est dans les possibilités de réponse, ben j'ai présumé qu'un élève pourrait oublier de mettre un espace, par exemple, entre euh, sa réponse et l'unité de mesure. Mais moi, je veux que ça soit accepté quand même. Donc, j'ai programmé une troisième réponse. En réalité, j'ai pas fait une programmation. J'ai simplement réécrit ici « solution A ». Donc, la programmation de la question, elle, est, elle a été programmée seulement une fois. Donc, comment on arrive à faire ça euh, dans le fond, on est dans… j'ai peut-être passé vite, là, je vais peut-être juste revenir euh, où est-ce qu'on les trouve, ces fameuses questions. Euh, de, je vais aller enregistrer, voir. Je veux juste… Euh, pour, quand on crée une question, euh, c'est une, une zone de questions « ou Iris quiz » que vous devez faire ajouter. Puis Si je ne me trompe pas, là, parce que moi, ce n'est pas cette partie-là que je gère dans le Moodle… Euh, c'est un plugin qui est, à ma connaissance, payant. Fait que là, je laisserai les autres présentateurs en parler. Là, mais ça vous donne des possibilités au niveau des, des mathématiques. Donc, vous avez plusieurs types de, de questions là, qui peuvent être, être intéressantes, euh, particulièrement la question « close », comme, comme Guy a présenté. Donc, moi, c'était vraiment une, une réponse courte ici. Donc, je retourne dans ma question. modifier la question. On va aller voir au niveau de la programmation à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais aller cliquer sur mon petit crochet en grenage et là, ça va ouvrir un éditeur de questions où on va voir que j'ai inscrit ici, euh, bon, la solution qui est dans mon cas « Solution en ampères ». Vous avez euh, des paramètres que vous pouvez, en mathématiques, on pourrait lui demander à ce qu'on intègre le, la, la boîte là, que vous avez ici, là, euh, pour que l'élève puisse, par exemple, utiliser de, un éditeur mathématique pour répondre à sa question. Dans mon cas, ce n'était pas nécessaire, que j'ai simplement coché un champ de saisie de texte. Euh, je peux avoir ma validation, donc euh, cocher que dans ce cas-ci, c'est une quantité. Je vu une réponse qui est mathématiquement égale. J'avais une tolérance ici de 2 décimales, donc euh, c'est des va validations qu'on peut faire. J'ai la section « Aperçu », donc je vais pouvoir tester ma question éventuellement. Quand j'arrive au niveau des variables, et là, je vais utiliser « Calc.me », donc, je dois modifier mon algorithme euh, avec l'éditeur euh, CalcMe. Je vais le mettre en plus gros. Et là, vous voyez dans le fond la programmation de ma question. Là, je ne passerai pas au travers de toutes les possibilités. Encore une fois, sur, euh, sur Google, vous pouvez trouver facilement là, euh, des exemples qui euh, vous permettent. On peut faire le traitement des unités directement dans la question. On peut faire des graphiques, euh, il y a des panoplies de possibilités avec WIRIS pour ce qui est de la création euh, de, de questions. Mais dans mon cas, c'est simplement de déterminer dans le fond une façon de mettre mes variables. Donc, j'ai mes principales variables qui sont R et U, ce sont celles que j'ai utilisées dans ma question. Mais là, si j'avais une question euh, qui avait plein de sous calcul. C'est une question dont la réponse, il fallait que je passe par trois ou quatre calculs. C'est là que WIRIS a un avantage sur une question calculée simple parce qu'il va me permettre de vraiment aller faire chacune des étapes pour que l'élève puisse arriver à sa réponse à la fin. Donc, c'est vraiment une question de programmation là, qui peut être complexe ou simple. Ça sera à vous de voir où est-ce que vous voulez aller. Mais j'ai défini mes variables. Euh, c'est des variables qui sont sous forme numérique. Euh, il y a différentes façons d'inscrire, par exemple, des, euh, des unités, des, des, euh, non, des écarts de nombres. Donc, random, ben, moi j'utilise en, en anglais, mais il y a la version aussi en français euh, de programmation. Là, ça, c'est dans les, euh, les settings là, de, de la, la question que vous pouvez les changer. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser la fonction random. Euh, et j'ai euh, ma formule et ma solution. Donc, le mot « solution » ici, c'est vraiment ça que je vais utiliser dans mon cas. C'est ma façon de procéder, mais ce n'est pas la, la seule et unique. Et ensuite, je vais demander euh, à l'éditeur de me calculer les différentes valeurs pour mes variables et ça me permet, sans retourner dans ma question, de valider que les chiffres que j'ai mis font du sens pour ma question. Donc, est-ce que je me ramasse avec des chiffres en virgule? Est-ce que la réponse, il me la donne en fraction, mais finalement, ce n'est pas ça que je veux, je veux l'avoir euh, en décimal. Donc, ça vous donne, dans le fond, une possibilité euh, quand même très, très complète là, au niveau. Là, vous avez, comme je vous disais, des paramètres où vous pouvez changer la langue d'application, vous pouvez changer des unités, la précision, vous pouvez la changer ici. Donc, ça, c'est vraiment des paramètres qui servent. Euh, c'est un type de question qui sert principalement aux enseignants qui font des mathématiques et, et des sciences où on a des questions à valeur numérique et avec des démarches qui sont plus complexes. Donc, je vais fermer mon éditeur de questions. Et donc, là, je peux avoir l'aperçu. Euh, il va me générer une réponse. Je peux le tester. Donc, là, je peux tester que, bon, la, la réponse n'est pas bonne. C est, c est bon. Alors, à la fin, j'accepte. Et ma question serait terminée. Alors, ça vous présente, là, en gros, euh, une question de type WIRIS euh, euh, dans une question plutôt simple, donc euh, réponse courte. Voilà. Un immense merci, Estelle. Très intéressant. Je vous invite à poser vos questions dans le document « réponse ou dans le clavardage. Nous pourrons ajouter au cours des dernières minutes de la rencontre ou après la rencontre des réponses. Merci. Alors, on enchaîne maintenant avec expression régulière. Un dernier exemple avec Étienne. J'arrive. Euh, moi, j'ai changé mon plan de match en, en écoutant tout ça. Je me suis dit qu'il y avait des gens qui commençaient à avoir peur de Moodle en écoutant les différentes questions qu'on avait faites. Donc, j'ai décidé de vous présenter la question vrai ou faux. Question que les gens soient confiants qu'on peut faire des choses simples avec Moodle, qu'on n'est pas obligé d'aller dans le compliqué. Donc, vous voulez créer une question vraie ou faux, vous allez dans l'éditeur de questions, vous faites ajouter, vous choisissez la question vraie ou faux, vous donnez un nom de, un nom de questions que vous permettent permettre de la retrouver facilement. Donc, le module 1, chapitre 1, et euh, l'unité 1. La question 3, supposons. Je viens écrire l'énoncé de ma question. Ma Nathalie Matrice se nomme Nathalie. Et la réponse est vraie. Je vais enregistrer la, le changement. Et ma question est faite, je peux aller la visualiser. Donc, je vais avoir l'aperçu de la question ici. Notre animatrice se nomme Nathalie. Donc, je vais choisir Vrai ou Faux et je viens de faire ma question dans, euh, euh, Vrai ou Faux. Si je reviens à la question euh, que je voulais vous présenter, c'est une question où il y a encore du code à rentrer dedans, mais c'est une question qui est très utile. Je vous montre ici euh, le genre de questions que je peux faire avec ça. J'ai l'énoncé de la question « Quelles sont les composantes électriques visibles sur ce circuit? » Ici, j'ai des DEL, j'ai des condensateurs, j'ai des transistors et j'ai des résistances ou des résistors. Donc, comme réponse ici, j'aimerais pouvoir écrire DEL, transistors, condensateurs, euh, résistances, en les quatre éléments, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais si j'utilise une question de, à réponse courte, il va falloir que j'écrive une infinité de réponses possibles pour rejoindre tous les cas qui sont là. La question, euh, euh, comment s'appelle déjà, je vais... euh, de type expression régulière, permet de faire ça. Donc, je vais venir euh, écrire ma réponse de base ici qui est un résistor, un DEL, un transistor un condensateur. Et en dessous, je vais venir écrire les variantes possibles. Ici, supposons que je veux que l'ordre des résistors, des transistors et condensateurs soit changé. Je vais rajouter la ligne de code suivante. Je la copie, je la colle. Donc, chacun des, des composantes, je vais rajouter un souligné bas devant, et je vais mettre des doubles crochets carrés à la fin et au début. Ce qui, va dire, ce qui veut dire euh, à, à Moodle, résisteur, DEL, transistor et condensateur, on peut les prendre dans n'importe quel ordre, l'important c'est qu'ils soient là. Donc, je vais pouvoir euh, tester ma question et rentrer mes, compo mes, mes différents composantes dans l'ordre que je veux. Par la suite, je peux euh, ajouter des paramètres qui vont me permettre de dire, là ici j'ai mis une virgule à la fin de chacun des énoncés, je peux rajouter un paramètre qui va dire que la virgule n'est euh, pas essentielle je pourrais lui dire que de prendre un « e » au lieu du « e » accent aigu, et au lieu de prendre un « résistor », de prendre « résistance » et de prendre au début « il y a des résistors » ou des « résistances », ce qui donnerait comme euh, euh, séquence de programmation ceci. Donc, si je vous mets mon, mon fichier qui est ici. Donc, euh, si on regarde le premier morceau qui est ici, il y a avec une barre oblique, ça veut dire prend il y a ou il n'y a rien après la barre oblique, prend rien. D avec un point d'interrogation, ça veut dire que D n'est pas obligé d'être là. Parenthèse, E barre, barre verticale, E accent aigu, ça veut dire prend le E ou le E accent aigu. Même chose ici, or ou, ou ans, prend un des deux. Décide, le pluriel est optionnel, la virgule est optionnelle, et ainsi de suite. Donc, si j'enregistre cette annoncé-là, je vais actualiser la page. Il devrait euh, accepter cette phrase-là ici. Si je fais vérifier. Donc, la réponse est verte, donc il a accepté. Il y a des résistances, condensateurs, des transistors avec un S, pas de S. Donc, en une seule phrase, ça me permet de régler, de régler plusieurs problèmes qu'on avait avec une question à réponse courte. Je ne vous en dis pas plus que ça. La documentation Moodle est assez précise là-dessus. Vous pouvez trouver les réponses à, à ce genre de questions-là. C'est une question de plus haut niveau qu'on qu ne commence pas à programmer quand on commence à utiliser Moodle. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous commencez avec Moodle, allez-y avec des questions à choix de réponse, à réponse courte, à réponse numérique, des vrais ou faux question de vous faire la main et euh, plus vous allez utiliser Moodle, plus vous allez vous trouver, euh, prendre confiance et les questions plus compliquées pourront venir à ce moment-là. Merci, Étienne. Nous allons enchaîner puisque le temps file, on ne veut pas vous garder ici jusqu'à 5h30, sur la gestion de la banque de questions. Alors, nous allons procéder rapidement. De toute façon, il y a plein de capsules vidéo sur notre chaîne YouTube qui reprennent chacune de ces parties. Donc, la banque de questions, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé jusqu'à présent.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 Et on peut avoir euh, un comportement des questions à feedback immédiat où dès que l'élève a refait sa question, il clique sur « Valider » et il va voir la réponse et la rétroaction. Donc, c'est un questionnaire qui ça le même questionnaire, mais qui va être au service de l'apprentissage plutôt qu'au service de, euh, de la cueillette de traces. Je vous partage mon écran puis je vous montre où est-ce qu'on peut aller pour essayer ce genre de questions-là. Donc, si vous allez dans Campus Récit, pour ceux qui n'ont pas, pas accès… À, au modèle du Récifane. Vous descendez dans la page. Vous allez avoir en bas. Vous allez avoir trois questionnaires. Je vais les mettre de l'autre côté. Donc en bas dans la formation 5, ça va être la même chose. Donc en plus récit, il faut juste que je les active. Je ne voulais pas que les gens commencent avant. Donc vous allez avoir euh, le test. Oui. OK, ils sont aussi en haut. Je voulais tellement celui pour les gens. OK, ils que sont que en haut.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 Et après la fermeture du test, c'est lorsque le questionnaire n'est plus accessible à l'élève pour qu'il puisse y avoir les compléter. Donc, il peut avoir certaines informations qui vont lui être transmises. Le restant des paramètres, euh, on reviendra demain en personne pour ceux qui veulent en savoir plus. Très bien. Alors, nous enchaînons avec justement la fin, comment voir les résultats. Est-ce que, Étienne, est tu poursuis? Est-ce est qu'ils vont poursuivre avec « Résultats » On s'excuse, on va accélérer un petit peu. J'arrive le temps de placer ma fenêtre, là, puis je suis avec vous. Donc, euh, ça ne sera pas très long, pour ce qui est des résultats. Donc, euh, ce que je vais vous présenter, c'est euh, la vue de l'élève. Donc, l'élève, lorsqu'il a terminé une activité, il y retourne et euh, il a la possibilité de voir Ici, en fait, euh, celle-ci n'a pas été faite. Donc ici, l'élève a la possibilité de voir sa note. Sachez aussi que l'élève a en haut à droite sous son avatar « note. Donc c'est ici que l'élève va pour euh, ses cours. Il va, il va cliquer son cours. Puis euh, il aura la possibilité de voir tous ses résultats. Lorsqu'il cliquera aussi sur euh, l'activité, ce sera possible pour l'élève d'aller voir à nouveau ses réponses parfois avant un examen pour réviser. Donc, les élèves qui ont fait les petits tests là, tout au long de l'étape, par exemple, pour un examen de fin d'étape, c'est une façon conviviale de retourner voir les résultats. Pour enchaîner aussi, vu que la présentation avance, euh, je vais vous parler aussi du dernier sujet, qui est l'intégration de questions à mon Donc, euh, ici, ce que j'ai à vous présenter, en fait, c'est un exemple. Je ne vous montre pas comment c'est fait, là, parce que le temps nous presse. Par contre, il y a de la capsule vidéo qui vous permet de le savoir. Ça, c'est une page, comme vous l'avez vu lors de la semaine 2. Sachez qu'il euh, existe un composant additionnel qui, qui est possible d'installer, qui vous permet d'aller vous chercher des questions à travers votre banque et de les intégrer, voyez-vous, à travers du texte. Donc, si votre intention, ce n'est pas d'évaluer euh, les élèves, mais plutôt de, vous, de servir des questions, pour amener de l'interactivité dans votre cours, sachez que c'est possible. Donc, euh, ça s'appelle une question intégrée dans le, ou Embed question. Voilà. Donc, Nathalie, Excellent. je te passe à la parole. Merci à Étienne, merci à Yvon. Voilà. Le résumé des étapes de mise en œuvre de toutes ces étapes-là pour créer un test. Alors, Étienne, est-ce que tu nous les résumes? Je vous laisse aller ensuite. Je fais ça vite. Créer un test dans Moodle, ça demande de la planification. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi vous allez faire votre test. Il faut que vous pensiez aux paramètres que vous allez mettre dans votre test. À quoi Est-ce que l'élève doit avoir une rétroaction immédiate ou avoir une rétroaction plus tard? Il faut que vous sachiez où est-ce que vous en allez. Donc, que votre contenu de questions soit planifié, que votre gestion des catégories soit faite, que vous ayez pensé au type de questions que vous voulez utiliser, que la rétroaction que vous voulez fournir à l'élève soit... Euh, déjà euh, pensé et que les médias que vous allez utiliser, bien, vous les ayez sous la main, sinon vous allez prendre beaucoup de temps à chercher à la pièce euh, pour euh, créer vos questions. Donc quand vous avez tous ces morceaux-là, vous passez à l'édition, vous créez votre test, vous ajoutez des questions et vous préparez vos médias pour qu'il y ait le bon format là, pour rentrer dans le test. Et chose très importante, quand vous faites un test, euh, Moodle il est fiable à 99,9%. Mais ça peut arriver que pour une raison ou une autre, la question ne sorte pas nécessairement comme vous voulez. Donc, prévisualisez le test et faites un test en mode élève. Vous pouvez prendre le rôle d'élève. Important, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Quand vous voulez utiliser votre test, donc organisez-vous pour prévoir sur quelle technologie vos élèves vont faire le test. Donc, si vous faites le test avec des élèves qui sont à la maison, donc qu'est-ce que c'est sur un iPad, sur un ordinateur, sur leur cellulaire qu'ils qu vont faire le test, donc, le tester à l'avance pour être sûr que, ça, que le rendu à l'élève va être euh, intéressant, qu'il va pouvoir répondre aux questions. Euh, prévoyez les consignes que vous allez donner aux élèves. Si vous utilisez le test pour la première fois, il est important de leur expliquer comment ça va fonctionner, puis même de faire un test de pratique avant pour que les élèves euh, voient comment ça fonctionne. Et prévoir du temps su suffisant. Et la, le test ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permet de faire de la rétroaction sur les apprentissages des élèves. Donc les élèves vont avoir une rétroaction automatique si vous l'avez programmée, mais vous pouvez prendre le temps de commenter la note globale de l'élève au test qu'il va avoir fait, donc lui donner du feedback personnel sur euh, ce, la façon de vous avoir répondu, et ça vous donne des indices aussi pour faire des interventions de groupe sur les savoirs qui ont été les moins bien réussis. Je te repasse la parole Nathalie. Voilà. Alors, il existe d'autres façons d'interroger la corona et de recueillir des traces. Donc, entre autres, avec H5P, l'activité, la fonction leçon, le questionnaire dans Moodle. Donc, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur ces ressources-là, vous pouvez prendre rendez-vous justement demain avec nos, dans nos plages horaires sur le lien que vous allez voir apparaître à la toute fin de la rencontre. Également, tout ce que vous produisez sur notre espace de travail Moodle peut être réintégré sur votre Moodle d'établissement scolaire, donc il est possible de faire tout ça. Il y avait un petit tutoriel qui avait été tourné pour vous indiquer la procédure. Le rappel de nos, de nos objectifs de la formation, donc créer des questions, gérer la banque de questions et créer un test. Nos petites capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube là, au besoin. Alors, dès demain matin, 6 heures, si vous vous rendez au lien Récifad Moodle 5, soutien, vous allez avoir accès à un document qui vous permet de vous inscrire, un Google formulaire en fait, qui vous permet de vous inscrire, donc en choisissant le type, euh, le, pas le type, mais le, la salle 1, salle 2, salle 3, en fonction de votre horaire. Donc, vous pouvez choisir une plage horaire parmi toutes celles-là. Nous serons disponibles pour répondre à vos questions. J'enchaîne également ici. Le lien apparaît dans le clavardage. Merci, Stéphanie. Si vous voulez obtenir votre badge de participation au Campus Récit, donc la procédure, elle est indiquée ici également dans ce document d'accompagnement-là. Et dans les vidéos des autres semaines, on vous explique le plus en détail comment vous y rendre. Et pour vous brancher à l'environnement numérique d'apprentissage, le lien est disponible également dans notre document ici. Et notre prochaine formation, la dernière de cette saison, le 17 juin, alors on va faire un topo de tout ce qu'on a vu ensemble dans le but d'enseigner à distance, faire en sorte que les apprenants retirent des avantages à l'utilisation de Moodle. Je poursuis rapidement ici. Et on vous invite à... Par le récit à remplir ce questionnaire-là, donc ce formulaire-là est disponible pour tous les webinaires les rendez-vous virtuels du printemps du récit, donc on vous invite à cliquer le lien qui apparaîtra dans le document d'accompagnement. Alors, au nom de mes collègues Étienne, Yvon... Ensuite, Stéphanie, euh, Guy, et de même que nos invités Estelle, Pascal et Chantal, il me fait plaisir de vous souhaiter une bonne fin de journée. Un grand merci d'avoir été des nôtres. Je remercie également mes co-animateurs pour la rencontre et nos invités. Nous restons en ligne. Si jamais vous avez des questions, l'enregistrement va se poursuivre, donc vous pourrez avoir accès à ces questions-là. Nous allons prendre le temps de répondre également à toutes les questions qu'il y a dans le document questions-réponses. Alors, merci à vous tous. Bonne fin de journée. J'invite les participants qui le souhaitent à lever la main dans le clavardage et je vais activer le micro pour eux ou la caméra s'ils le souhaitent également et, euh, ou encore écrire dans le clavardage vos questions. Nous allons y donner suite. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Alors, petite tranche de vie pour ceux qui restent comme ça jusqu'à la fin. Je vous mentionne que lorsque je faisais l'animation du début de la rencontre, j'ai eu à délai en même temps avec l'électricien qui se pointait chez moi, des fils qui ont passé au-dessus de ma tête. Donc là, il y en a un qui apparaît en même temps derrière moi. Donc c'est les joies du live. On peut pas toujours prévoir ce qui est, mais ça s'est bien passé quand même. Donc j'ai pas pu être présente tout le temps. Il a fallu que je retire mon casque à un moment donné pour céder la place. Des questions? On est là pour vous écouter. On est là pour vous lire, n'hésitez pas. Sinon, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière capsule. Enseigner à distance. Alors, merci à tous les participants. Mes collègues sont déjà dans le document questions-réponses pour aller voir vos questions et y donner suite. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres interventions. Alors sur ce, je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous remercie. Bonne fin de journée!